Salut, je m'appelle Clara Jacoudet. J'ai 19 ans, puis à m'a te raconté comment je me suis retrouvée à l'ISCPA en automne dernier. Fait que attache ta tuque avec la broche, tire-toi une bûche parce que ce que je m'envoie de raconter, c'était un petit peu tof à catcher. Ouais, je qu'il y a les sous-titres, hein. Comme tu peux l'entendre avec mon accent, je suis française! Je suis née dans le 9-2, j'ai grandi en Provence et j'ai déménagé au Québec quand j'avais 5 ans. Mais pourquoi cherches-tu à discourir sur cette institution lyonnaise si tu habites au Québec? Je me retrouve éperdument ennuyée devant cette aporie. Alors, chère Française, chère Français, toute autre nationalité qui souhaite venir étudier à cette école, sache... Qu'il existe un échange d'étudiants entre l'ISCP à Lyon et mon école de Montréal, le collège André Grasset. Ça me tentait d'y participer, évidemment. J'avais besoin de nouveautés, j'avais besoin de sortir de ma zone de confort. Fac, après 13 ans au Québec, j'ai sacré mon camp pour venir étudier à l'ISCP à Lyon pendant 3 mois. Quand je suis arrivée, j'étais évidemment morte de stress. Mon retour au pays natal coïncidait avec ma première fois en appartement. sais, c'est encore moins évident parce que mes parents étaient à 6000 km de moi. Mais l'accueil que l'ICP à Lyon m'a réservé, ça m'a tout de suite apaisée. Tous ont été tellement gentils et chaleureux avec moi dès la rentrée. Et franchement, ça a tellement aidé à mon intégration qui était mine de rien une de mes plus grandes peurs. Alors juste merci. Non, vous êtes comme ça, les Français, curieux, ouverts, drôles. Et ne parlons pas de notre gastronomie exquise et de notre frénétique érudition. Mais un! Hein. On va-tu aussi ignorer vos hosties de grèves interminables qui ont fait canceller mes bus et mes trains, tabarnak, J'étudiais dans la filière journalistique. Je ne connaissais absolument rien du métier de journaliste, mais c'est fou à quel point j'ai appris tellement de choses en juste trois mois. Les cours de géopolitique m'ont instruite sur la politique internationale, les cours d'écriture journalistique ont outillé mes écrits, les cours de design graphique ont libéré ma créativité. Bref, j'étais comblée. Les professeurs... Sont en plus des gens du métier. Ce sont donc des vrais journalistes qui viennent apprendre comment écrire un article et comment réaliser un reportage. Les enseignants préparent vraiment bien les élèves à leur future profession. En seulement trois mois à l'ECP à Lyon, je me suis tellement épanouie. Je voulais de la nouveauté, je voulais sortir de ma zone de confort. Je l'ai eu. C'était clairement la meilleure expérience de ma vie. Tu sais, j'ai beaucoup niaisé dans ma présentation. Mais s'ils m'ont donné carte blanche, c'est bien parce qu'ils font confiance à leurs élèves, même leurs anciens, à 6000 km Puis tu sais, si je n'étais pas convaincue, ben... Calisse! Quelle indignité!